Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de renforcement musculaire de tout le corps euh, avec un tout petit peu de cardio euh, et donc cette vidéo s'adresse à toute la famille vous pouvez euh, moduler euh, l'intensité et adapter un petit peu les exercices je vous proposerai euh, quelques variantes euh, le, la vidéo va se décomposer de cette façon, on va faire un petit échauffement ensemble euh, ensuite je vais vous proposer euh, un enchaînement de mouvements que vous vous allez répéter pendant cinq minutes ce sera notre enchaînement A ensuite je vous proposerai un second enchaînement euh, que, avec un ensemble d'exercices de, euh, renforcement musculaire et cardio que vous répéterez à nouveau pendant euh, cinq minutes et ce sera notre enchaînement B vous alternerez l'enchaînement A l'enchaînement B à chaque fois pendant cinq minutes euh, entre chaque enchaînement, vous aurez une minute de récupération. Et l'idée, c'est de répéter chacun des enchaînements au moins trois fois. Voilà, donc nous, on commence avec notre petit échauffement. Et ensuite, je vous propose euh, les mouvements que vous allez devoir effectuer. Alors, l'échauffement, euh, je suis un peu loin. On écarte les pieds largeur du bassin et rotation des épaules. Donc, rotation vers l'arrière, les jambes sont un petit peu fléchies, le bassin est vers l'avant. Et ensuite, on enchaîne, rotation vers l'avant. Donc toujours les jambes fléchies, le bassin vers l'avant, le ventre rentré. Et on tend les bras et on croise. En haut, en bas, en haut, en bas. Encore 3, 2, 1. Et on passe sur le côté, petit cercle sur le côté. Dans un sens, on essaie de bien rapprocher les omoplates. Puis dans l'autre sens. On garde les bras statiques, rotation, des poignets tranquillement. Encore trois, encore deux, encore un. Et on fléchit, les coudes sont à hauteur des épaules et on ouvre, on ferme. Donc là encore une fois, on ne croise pas. Les avant-bras viennent en contact l'un avec l'autre et sont parallèles. On a toujours le ventre rentré. Et on continue encore trois, encore deux, encore un. Et on relâche. Et là, on ramène les talons vers le haut. On se penche un petit peu et on va toucher son talon avec la main opposée. On continue encore 3, 2, 1. Et là, on va vers l'arrière. Talon fesse. Encore. On se penche bien. Encore 3, 2, 1. Et on saute simplement. Pied droit, pied gauche. Transfert du, du poids du corps de droite à gauche et on tourne les poignets. Rotation, tranquillement, on souffle bien. 3, 2, 1, on relâche. Pied écart largeur du bassin, parallèle entre les pieds, on descend, flexion, on enchaîne. 10, 9, dos plat, 8, poids du corps sur les talons, 5, 4, 3, deux, on ne verrouille pas les genoux et on relâche. Je vais un petit peu modifier l'angle pour que vous voyez un petit peu mieux. Ok, c'est un petit peu bancal aujourd'hui. On y arrive. Ok. Je m'éloigne un petit peu plus du coup. Et là on enchaîne nos euh, différents mouvements. Le premier, jumping jack. Donc facile. Donc là vous allez en faire 10. Je n'ai pas compté. L'idée c'est de toucher ses mains en haut et toucher ses cuisses. Quand on est arrivé à nos 10 jumping jacks, on enchaîne, squat à droite, squat à gauche. Ça, on va le faire 6 fois, on descend, pied en ouverture, on travaille aussi les adducteurs. Une fois qu'on a fait ça 6 fois, on part de côté, une jambe tendue et on tourne. Rotation des épaules, on cherche l'extérieur du genou et pareil, on enchaîne ça 6 fois et on revient, on change de côté. Pareil, flexion, genou Flexion, genou Vous le faites six fois C'est notre troisième Quatrième, on pousse bien les fesses vers l'arrière Genou dans la direction du pied Et on revient Une fois qu'on a fait ça On descend, on essaie d'avoir les jambes tendues On ramène les mains au sol Et on vient descendre en position de planche Une fois que je suis en position de planche Je touche mes épaules 10 fois, donc on souffle bien, on essaie de ne pas bouger le bassin, on regarde vers l'avant, on rentre le ventre, donc 10 fois, quand je suis arrivé à 10, je pars à droite, je pars à gauche avec mes pieds, donc là je me grandis un maximum, bassin en rétroversion, poids du corps vers l'avant, les épaules sont bien alignées avec les poignets, et on alterne droite et gauche 10 fois, en sachant que droite c'est 1, gauche c'est 2, 3... 4, etc. Je suis largement arrivée à 10. Je garde les mains, euh, les pieds, pardon, au sol, les jambes tendues, Et je marche avec mes mains jusqu'à mes pieds. Et là, je recommence. Donc si je fais le bilan de cet enchaînement, on avait 10 jumping jacks. Donc vous enchaînez vos 10. Ensuite, on avait nos squats. Je fais en rapide. Hein, donc de chaque côté, on est à 6 fois. Ensuite, on partait de côté avec le genou, les épaules. 6 fois à droite, 6 fois à gauche. Ensuite, jambes tendues, on descendait, on se venait en position le plus à plat possible, on se grandit, on touche ses épaules sans bouger le bassin, on est le plus à plat, et je tape pied droit, pied gauche, pareil, 10 fois, et je reviens, et je recommence. Donc ça, c'est notre enchaînement A. Après cet enchaînement A, maintenant vous avez une minute de récupération, puisque vous l'avez fait 5 minutes, et on enchaîne avec notre enchaînement B. Enchaînement B. Alors, premier mouvement que vous ferez 5 fois. Je saute, j'amène les mains au sol, j'allonge, je reviens. Et ça, c'est le numéro 2. J'allonge, je reviens. Rentrez bien le ventre. On est à 3. Si vous voulez faire plus dur, vous ramenez les mains au sol, les deux pieds en même temps. Et on souffle bien. On souffle. On en a fait 5. On reste au sol. On pose les genoux, position de pompe, donc pas les fesses vers l'arrière, hein, J'ai pas les fesses alignées avec les genoux. Bien le bassin vers l'avant comme si on était en gainage. Et là je descends, je souffle, je regarde vers l'avant, je ne pose pas le ventre au sol. On souffle bien et on en fait 10. Une fois qu'on a fait nos 10 pompes, on reste toujours au sol. On passe sur le dos pour les abdos et là j'allonge les jambes et je décolle le bassin. J'essaye de ne pas envoyer mes jambes d'avant en arrière hein. Ce n'est pas ça que je vois Je fais le mouvement le plus verticalement possible okay Et là aussi, on part pour 10 Comme pour les les. On souffle bien On relâche, on remonte Prochain mouvement Un petit peu de cardio facile euh, Ciseaux, donc droite-gauche euh, jambe droite-jambe gauche, c'est une fois Et on en fait 10 Donc Facile à retenir, on est parti pour 10 on met les bras, on monte bien au niveau des épaules Et on relâche Et notre dernier mouvement Qu'on n'a pas encore fait mais qui travaille également les cuisses Je fléchis, je remonte Je fléchis, je remonte Et on part pour 10, là j'en ai fait 2, ça fait 3 4 Genoux au-dessus du talon 5, je cherche vers l'arrière, dos droit Vous pouvez mettre les mains sur la taille si vous le souhaitez Et si vous voulez complexifier Avec une impulsion On monte, on descend et on a fini notre enchaînement B. Donc là, l'enchaînement, si je reprends, j'avais burpee. Je monte, j'allonge, je reviens, je monte. On le faisait cinq fois. Ensuite, on était au sol. On partait pour dix pompes. Ensuite, on était allongé sur le dos. Jambes en l'air. Les abdos. Dix fois également. On se relevait. On Partait pour 10 ciseaux facile, 10 fois et ensuite 10, euh, 10 fentes. Voilà, donc tout ça ça constitue votre enchaînement B que vous réalisez pendant 5 minutes. Une fois ces 5 minutes écoulées, une minute de récupération et vous repassez à l'enchaînement A. Donc, encore une fois, idéalement trois fois l'enchaînement A, trois fois l'enchaînement B. Voilà, et euh, n'oubliez pas de boire un petit peu. Euh, tout au long de, de exercice, des exercices, pendant les, les phases de récupération, et euh, de vous étirer un petit peu sur la fin. Voilà, bah écoutez, j'espère que euh, ça vous donnera euh, des idées pour garder la forme, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt